Shalom Nous allons continuer l'alliance de mariage, commencée dans la dernière vidéo. Et je voudrais insister au, aujourd'hui sur euh, ce que j'ai mentionné précédemment, c'est concernant cette, euh, disons, cette hérésie d'Erasme qui a introduit dans l'Église quelque chose qui n'y était pas. On peut dire que, historiquement, il y a eu cinq positions théologiques de base sur le mariage et euh, je vais vous les citer, on ne va pas les regarder euh, en détail parce que ça ne présente pas tellement d'intérêt pour l'objectif que nous avons. Alors, les quatre premières de ces cinq positions, on peut dire que c'est la vision patristique, c'est-à-dire des premiers pères, vous avez une deuxième vision qui est la vision de Saint-Augustin qu'on appelle la vision prétéritive. Euh, il y a aussi la vision de l'engagement des fiançailles, Alors, ça c'est plus la tradition euh, juive et hébraïque, et puis euh, la vision de consanguinité ou de mariage illégal. Hein. Euh, si vous vous souvenez bien, si vous connaissez votre Bible, euh, il y a des interdictions qui sont données par le Seigneur, de mariage consanguin, trop proche, etc. Et c'était dans un objectif très particulier euh, que l'on respecte encore maintenant. Donc, ces quatre positions de l'Église primitive font toute cette conclusion. Et je suis claire, la Bible enseigne que le mariage est pour la vie et que divorcer et se remarier avec une autre personne tant que le premier conjoint est toujours en vie, est interdit et constitue un adultère. C'est ni plus ni moins l'enseignement que Jésus donne dans les évangiles. Les pères de l'Église étaient unanimes dans leur compréhension de l'enseignement de Jésus et de Paul, parce que Paul ne contredit pas du tout Jésus. Voilà, si l'on devait subir la malheureuse expérience d'un divorce, quelle qu'en soit la cause, le remariage n'était pas permis. Et c'est demeuré la position on peut dire régulière de l'Église jusqu'au XVIe siècle, où Erasme a suggéré une position différente et qui a été essentiellement reprise par les théologiens protestants. Alors on va juste regarder cette vision, euh, la vision historique ou vision d'Erasme. Donc cette vision historique qui n'a pas été écrite avant le XVIe siècle et qui est appelée la vision érasmienne, pardon, la vision érasmienne ou vision protestante traditionnelle. Elle enseigne que le parti innocent est autorisé à divorcer et par la suite à se remarier avec une autre personne en cas d'adultère, d'abandon ou d'impureté morale. De nos jours, en fait, cette position est appelée la théorie de l'exception de Matthieu et de Paul. C'est-à-dire, dans Matthieu, quand Jésus va dire « Si ce n'est pour cause... » De porneia, et c'est très mal traduit dans nos versions, on parle d'infidélité, d'impudicité, etc. C'est porneia le mot, et il faut savoir ce que veut dire porneia. Donc, l'autorisation dans le cas d'adultère, d'abandon, d'impureté morale. Erasme qui a donné le nom à cette doctrine, était aussi connu sous le nom de « Erasme de Rotterdam ». Et il est reconnu dans les bibliothèques d'université comme le prince des humanistes. C'est-à-dire, dans l'humanisme, l'homme est au centre. Et c'est là où déjà on voit un porte-à-faux, parce que quest ce qui doit être au centre de notre vie ben C'est Jésus-Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est ça le centre, le bon centre. c'est pas moi, c'est pas mon ego qui doit être le centre de, de ma vie. Alors, Erasme a été déclaré hérétique par l'Église romaine, et la plupart de ses écrits ont été interdits ou brûlés. Erasme avait, avait traduit le Nouveau Testament latin en anglais, et au début, c'est vrai qu'il encouragea la réforme. Lorsque Luther étudia les écrits d'Erasme, il adopta certaines de ses positions, mais il finit par le désavouer, et déclarer qu'il était un sceptique et un rationaliste. La réforme protestante, eh bien, elle eut lieu sous l'égide de Martin Luther, qui déclare que la justification était par la foi seule. Et beaucoup plus tard, Luther apprit la vérité sur le style de vie de cet homme, très intelligent et talentueux, et à la mort d'Erasme, Luther a dit « Il le fit mourir sans la lumière et sans la croix ». Je maudis Erasme et tous ceux qui ont une pensée contraire à la parole. Erasme mérite une grande haine. Je vous avertis de le considérer comme l'ennemi de Dieu. Il enflamme les passions les plus viles de jeunes hommes et considère le Christ comme je considère Klausner. Klausner, Klaus, Nair. Klaus Nair, c'était le fou du roi. Alors, dans son traité sur le mariage, Erasme va introduire l'idée que le mariage pouvait être dissous. Cela lui, passait, lui semblait tellement monstrueusement cruel qu'un couple soit obligé de rester ensemble dans la chair quand il n'était plus, ou peut-être n'avait jamais été uni dans l'esprit. Alors, dans ses notes sur le Nouveau Testament, il a, il a introduit de longues excuses pour le divorce à partir de textes tels que 1 Corinthiens 7 et Matthieu 5, 19. Alors, Matthieu 5, c'est là où le Seigneur Jésus si ce n'est pour cause de Pornéia, dans Matthieu. Euh, dans 1 Corinthiens 7, c'est ce que nous avons vu dans la précédente vidéo, euh, ces versets, et spécialement cette catégorie que Paul appelle les autres, qui sont en fait des concubins, et que Erasme va considérer comme des gens qui sont mariés. Alors Erasme va dire que Jésus a prouvé le divorce à cause de la dureté du cœur des gens et que ceux dont le mariage sont des gens en danger devraient obtenir le divorce et être autorisés à se remarier. Voilà quelles étaient les conclusions, sans tenir aucun compte de ce que les autres versets bibliques, ceux qui sont clairs, enseignent. Donc avant l'établissement le, le, de ce faux point de départ, qui était totalement contraire, donc comme je vous l'ai dit, à la théologie de l'Église primitive et d'autres réformateurs, Certains ont ajouté d'autres raisonnements faux à cette base corrompue, appliquant Deutéronome 24, 1 à 4, comme preuve d'approbation divine du divorce et du droit au remariage. Je vous laisse chercher Deutéronome 24, 1 à 4. Alors, moi je voudrais vous poser la question suivante. Qui voulons-nous croire Est-ce que nous voulons croire Erasme, l'humanisme, l'humaniste hérétique, immoral dont l'enseignement sur le mariage et le divorce contredit tous les enseignements de nos premiers pères chrétiens, et défie ce que Paul et notre Seigneur Jésus-Christ ont clairement enseigné, ou voulons-nous croire ce que le Seigneur Jésus lui-même enseigne et qui est confirmé aussi par la parole de l'apôtre Paul Rappelez-vous, toute doctrine qui est bâtie sur une base fausse est une fausse doctrine, et cela entraîne ceux qui la reçoivent à s'éloigner d'une réponse euh, biblique et scripturaire pour adopter leurs propres idées erronées. Regardez 2 Timothée 4.4. Alors, je vous rappelle que la fausse doctrine d'Erasme n'était qu'une parmi cinq positions historiques. Les quatre positions historiques allant toutes dans la même dans le même sens et ayant toutes la même conclusion. Erasme a une autre conclusion. Donc, beaucoup de réformateurs et de théologiens actuels ont complètement ignoré les quatre autres positions et ont adopté la vision d'Erasme. Ainsi, on peut dire qu'ils font s'accomplir la scène que Jésus a décrite à propos des derniers temps, dans Matthieu 24, « ont été les jours de Noé ?» on se mariait et on donnait en mariage. Et tristement, je peux dire que cela décrit parfaitement la plupart des églises aujourd'hui. La véritable tragédie, c'est qu'on peut se rendre dans n'importe quelle librairie chrétienne et trouver ses enseignements et sa philosophie, les enseignements et la philosophie d'Erasme, qui imprègnent la majorité des livres des rayons, du rayon de la famille. Ces ouvrages concernant le mariage et le divorce sont écrits par des auteurs chrétiens évangéliques. Et les dirigeants d'église qui prêchent que nous devons arrêter l'humanisme dans nos écoles et le gouvernement, ils enseignent eux-mêmes un humanisme pur et dur, non dilué, en prêchant la vision érasmienne depuis leur chair. C'est grave, c'est grave.